Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo d'explication de la fraude non-légal dans laquelle je vais essayer de vous expliquer comment les gouvernements se payent la tête du monde littéralement depuis votre plus tendre enfance. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que bien entendu je n'incite personne à faire quoi que ce soit de, ré... enfin, de nuisible et de répréhensible pour lui ou pour autrui. Donc c'est un sujet très vaste mais je vais essayer de condenser un maximum hein. Donc la première chose à savoir, c'est que le jour où vos parents apportent le certificat de naissance à la mairie, de votre naissance donc, l'État se sert de ce document pour vous dupliquer virtuellement, faire un clone de vous, créer une personne. Ce mot est important dans le langage juridique, car une personne n'est personne. Vous voyez le tableau En clair, il crée un double de vous, qui a toutes vos caractéristiques physiques, qui habite à votre adresse et est né le même jour que vous. Il porte votre nom. <rire> bon, enfin bref, cet homme de paille s'est appelé en juridique une fiction juridique sans âme. Une entreprise, quoi. Bah, petite anecdote là-dessus. Pourquoi vous croyez que les stars ne euh, déposent pas de copyright sur leur nom Mais bah, ils peuvent pas. Ce nom appartient à l'état civil. Bref. Ce nom en majuscule appartient à l'état civil. C'est important à retenir aussi. Mais tout ceci, c'est... Bref. On vous apprend plein de choses à l'école. Par exemple, tout le monde connaît monsieur, madame, mademoiselle. Classique. Vous savez ce que c'est ce sont des titres, des titres militaires. À quoi ça leur sert Bah par exemple, quand un gendarme vous appelle Monsieur, <coughs> pardon, Monsieur, Madame, Mademoiselle, c'est une façon pour lui de vous mettre à un rang inférieur au sien et donc de prendre juridiction sur vous. Ah c'est tordu, hein ah c'est vraiment des tordus. Et hein c'est pas fini. Donc cet homme de paille, les dirigeants ont décidé que ça serait leur esclave jusqu'à leur mort. Comment différencier donc du coup cet homme de paille de vous-même Bah c'est très simple. Si votre nom est écrit en majuscule, on s'adresse à votre homme de paille. Si votre nom est écrit en minuscule, on s'adresse à l'être humain. Voilà. Par exemple, dites à un créancier, j'accepte de vous payer si vous écrivez uniquement mon nom en minuscule sur vos lettres. Vous allez voir sa réaction. Ah bah oui, parce que votre nom en minuscule, ça veut dire qu'il s'adresse à l'être humain. L'être humain qui, lui, n'est responsable de rien de ce qu'a signé l'homme de paille. Bah, il est Signé avec le nom de famille, hein, souvent. Donc, euh, l'homme de paille. Pourquoi l'être humain réglerait des dettes d'un homme de paille D'une fiction. Vous m'expliquez vous voyez où je veux en venir, surtout C'est là que c'est le plus drôle. Bon, enfin, surtout, en quoi c'est super, super, super important, cette information ben, En réalité, c'est assez simple. Quand on sait que les tribunaux français sont des tribunaux de facto... Ah oui, j'y arrive. Qu'est-ce que c'est que des tribunaux de facto Premier point. Dans un tribunal de facto, les gens ont le droit de mentir. Pourquoi les gens ont le droit de mentir dans un tribunal c'est censé faire gagner la vérité pour condamner les vrais coupables. Pourquoi avoir le droit de mentir C'est quand même curieux, ça. Bah En réalité, c'est simple. C'est tout simplement parce que les gens, souvent, enfin, à trois quarts du temps, même 99,99% ,99 du temps, mentent dans les tribunaux sans même le savoir en prenant des titres qui ne leur appartiennent pas monsieur, madame, mademoiselle en disant être un nom de famille qui ne leur appartient pas vous voyez c'est vraiment des tordus Le deuxième petit point c'est que dans un tribunal de facto bah, les juges, procureurs ils n'ont d'autorité sur vous que si vous, vous leur donnez l'autorité si vous, vous ne leur donnez pas l'autorité ils sont obligés de vous acquitter comment on fait et j'y arrive exemple dans un tribunal, si vous ne reconnaissez aucun titre, aucun nom, vous vous dites euh, si vous êtes affilié à une quelconque famille, c'est par oui dire. Vous, vous ne reconnaissez pas euh, tout ça, quoi. Enfin, toute cette fiducie, cette fraude. Parce que ça, c'est lié à la, à la fraude au code Justinien, au final. Donc, euh, vous reconnaissez pas tout ça. Bah... Et que, dernier point, surtout le plus important, le plus, plus, plus important, ne jamais obéir à aucune demande de la part d'un juge ou d'un procureur. Pourquoi bah Parce que c'est une façon pour eux de prendre juridiction sur vous. Par exemple, en début de procès, on vous demande de vous lever. Pourquoi Ils prennent juridiction sur vous comme ça donc, vous ne vous levez, vous, vous levez pas euh, au début de procès. Vous ne reconnaissez rien. Aucun nom. Pas de titre. Rien. Vous savez ce qui se passe ben Vous êtes acquitté. Vous vous présentez comme euh, l'être humain. Euh, le le porte-voix de cette fiction juridique sans âme. Ils sont obligés de vous acquitter. Obligés. Comprenez maintenant pourquoi les politiques ne sont jamais emmerdés avec leurs proches Eux, ils savent tout ça. Bah, forcément, c'est eux qui créent les lois. Hein Donc, euh... Voilà. Bah, écoutez J'espère avoir éclairci euh, un petit peu le sujet. Et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Il hein faut, faut, faut, faut, faut prendre le temps de lire, de, de se renseigner sur tout ça. Je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Et surtout, bizarrement, c'est ce que ne disent pas les messieurs petits d'omange et compagnie, quoi. Enfin bon. Et... Enfin, blessez les humains. Prenez soin de vous et des autres.